Quels sont les pièges à éviter quand on essaye de s'informer sur Internet, quand on essaye d'accéder soi-même directement aux sources et pas seulement de reprendre ce qui a été compris, appris, euh, digéré, remâché, orienté par les autres Donc Moi aussi, j'ai ma propre vision du judaïsme, bien sûr. Toutes les autres personnes qui enseignent l'ont également. C'est très important de revenir aux sources, comme... On le dit, toute personne qui cite ses sources, c'est comme si elle amenait la rédemption sur le monde. Ce sont les Pirkei Avot, euh, la Mishnah Avot qui dit ça et qui dit que c'est important donc de citer ses sources aussi parce que ça permet à chacun et chacune de se positionner, de quels maîtres et quels enseignants et enseignantes nous sommes héritiers et héritière. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire Qu'est-ce qu'on essaye de retransmettre C'est la façon dont on voit aussi euh, l'honnêteté historique aujourd'hui, de dire d'où on parle, d'essayer de parler à partir de, des faits, bien sûr, pas de trafiquer la réalité. Ça, ce ne serait pas honnête. Mais même en essayant d'être aussi fidèle que possible euh, aux sources, où, au fait, il y a toujours un risque, le risque euh, que de façon inconsciente ou à travers les prismes qui nous ont été enseignés, on détourne ou on donne une orientation particulière. C'est tout à fait normal, euh, mais c'est important d'en être le plus conscient et consciente possible et d'assumer nos partis pris. Donc, je vous invite aujourd'hui à avoir trois visions différentes de Maïmonide. Regardez, trois Maïmonides sont présents. Ici, c'est toujours la même photo, c'est toujours Wikipédia, mais vous l'avez ici en anglais, ici en hébreu, ici en français. Voyons un petit peu les différences et comment aborder les différences entre la façon dont Wikipédia présente euh, différents sujets. C'est très intéressant parce que Wikipédia n'est pas objectif, c'est la confrontation des différentes auteurs et autrices d'un article de par Le Monde. Donc, chaque article est remanié par les personnes qui trouvent cet article important pour leurs propres leur propre raisons personnelles. Donc, il y a une partie discussion dans laquelle on ne va pas rentrer maintenant, euh, mais donc qui permet de voir comment l'article est créé et, et d'en parler. Et puis, il y a la possibilité, vous voyez ici, je le mets en gros, de modifier, modifier le code, voir l'historique. On peut s'amuser peut-être à voir l'historique en français, ce qui se passe. Donc vous voyez euh, euh, ce qui a été mis on ne va pas rentrer davantage là-dedans. Vous pouvez tout à fait vous faire un compte sur Wikipédia et intervenir vous-même dans la définition et la rédaction. Des articles. Pour commencer, j'aimerais savoir faire un petit test simplement de la longueur de l'article. Donc, j'ai réduit l'article au maximum parce que je peux aussi l'agrandir et alors ça, mon test ne fonctionnera plus. Et puis, je vais essayer de voir combien d'écrans fait l'article concernant Maïmonide en français. Alors, 1, 2, en gros. Ensuite, 3, d'accord. Ensuite, 4 et 5 et 6, et 7, et 8, 9, donc vous voyez qu'il est très très long, j'essaie en même temps de me concentrer, 10, et 11, et 12, peut-être que vous en profitez pour lire au passage, 13, 14, 15, et là, on arrive aux notes, donc on pourrait dire 15 et demi. 15 pages et demie pour Maïmonide en français. Alors on va voir ce qui se passe pour le Rambam, euh, qui est l'acronyme de Maïmonide, Rabbi Moshe Ben Maimon. Maimon, Rabbi. Moshe... Pardon, j'essaie de vous le mettre. J'essaie de vous mettre l'acronyme en grand, mais j'y arrive pas. Donc Rabbi Moshe Ben Maimon. Rabbi Moïse, fils de Maimon, donc Maimonide. Combien de pages son Wikipédia en hébreu bon comprend-il 1, 2, 3, 1, il Un, deux, ah, faudrait comparer avec la taille des lettres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tous. Et 13, et là, voilà, disons que voilà. 14, OK. Et là, on est dans les notes. Donc, il est un petit peu plus petit. Je me demande si ce n'est pas une question de taille des caractères et de condensation de l'hébreu. À mon avis, c'est bien possible. On va regarder s'il en est de même en anglais. Ça a l'air tout bête comme texte, test, mais ça nous dit quelque chose du personnage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6… 7, 8, 9, 10, 11, 12, pardon, je pas bien regardé, 12, 13, 14, 15. Donc, un petit peu moins. Enfin, les articles sont un petit peu près équivalents. Euh, donc, donc, ça, c'est un point. Ce que je voulais comparer vraiment avec vous fondamentalement, c'est la façon dont Maïmonide est présenté dans ce petit encart ici. Moïse Maïbonide, donc 30 mars 1138 à Cordoue, 13 décembre 1204 à Fausta. Donc là, je pense que qu'on n'aura pas de difficulté. J'en profitais quand même pour agrandir les images. Vous voyez juste ici qu'en hébreu, on rajoute ici... La date hébraïque, donc, euh, voilà, est, elle, a, elle est rajoutée ici. Et donc, ce sont des informations concordantes. On va en profiter pour agrandir aussi le, la version en anglais. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de difficulté. Alors, quels sont ces travaux importants Le Mishneh Torah, dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente, qui est une reprise des règles, à suivre et le guide des égarés euh, en français, The Guide of the Perplexed en anglais. Donc, ça, ce sont les deux grands ouvrages. Est-ce qu'on dit la même chose en hébreu? Non, pas du tout. On nous dit d'abord quelle est la façon dont il est appelé, quels sont les... ses surnoms. Donc, le Rambam, le Ram, euh, le Grand Aigle. Ensuite, on nous parle du lieu où il a été enterré, etc. Et on continue et on nous dit euh, plus tard, beaucoup plus tard, quels sont ses grands euh, ouvrages. Et vous voyez ici qu'on est beaucoup moins axé sur la répétition de la halakha ou sur euh, les réflexions et la pensée juive, puisque parmi ses grandes œuvres, il y a les mots de la logique, le commentaire de la Mishnah, ultra important, on a vu dans une vidéo précédente qui comparait la Mishnah, le Mishneh Torah et le Turim que Maimoni, donc le Rambam, avait commenté la Mishnah. Ici, ça apparaît. Or, c'est vraiment très important parce que c'est à partir de cette connaissance-là qu'il écrit son Mishneh Torah, euh, qui lui était cité aussi en anglais. Igerot, ce sont des lettres. Shuvot il ce sont des responsums de Halacha. Et le Moré Hanevuchim, c'est l'enseignant des perplexes, des perdus, de... voilà. Et ensuite, on a encore « refuim », des écrits médicaux et des écrits euh, qui, quoi, qui, qui ont été perdus ou qui n'ont été gardés que partiellement. Donc, on a ici une beaucoup plus grande richesse qui inclut la partie logicienne, Maïmonide avait une dimension logique. Si on regarde ici, ses œuvres principales, elles apparaissent un peu après. En français, ce sont Le Guide des Égarés et le Mishté Torah, comme en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre Qui sont ses épouses Donc, évidemment, ce sont des filles d'eux parce qu'on ne rapporte pas leur nom. Ça, c'est en anglais. Ah, en hébreu, je ne sais pas. En hébreu, on ne se pose pas du tout cette question-là. Euh, et en français, pas du tout non plus. Donc c'est intéressant, il y a un peu plus de présence quand même des femmes, euh, bien que ce soit à travers leur père en anglais. Ensuite, on a son époque. Son époque, c'est celle de la philosophie médiévale, de la philosophie du XIIe siècle. Donc il y a, Et sa région, son, son lieu, c'est Middle Eastern Philosophy, Jewish Philosophy, etc. Et il est aristotélicien. Selon Wikipédia, en anglais. Euh, donc, quelle est sa période En anglais, on, on souligne l'aspect philosophique. Quelle est sa région On parle encore de philosophie alors que c'est pas forcément du tout le thème de ce de cette rubrique. Et quelle est son école L'aristotélicianisme. Je ne sais pas. L'aristotélisme. Là, ce pas grave, vous me le mettrez en commentaire si vous voulez. Donc, euh, donc voilà, ça c'est ce sur quoi on insiste en anglais. Alors, qu'est-ce qui se passe en hébreu En hébreu, qu'est-ce qu'on nous met On nous met tout simplement, en fait, le lieu où il a été enterré, c'est-à-dire à Tibériade. Euh... Le lieu, les lieux qu'il a fréquentés, donc l'Andalousie, le Maroc, l'Égypte, euh, la As Ascala, euh, où est-ce qu'il a étudié Entre autres, à l'université de Kérouan et il a été au Caire. Et bah, quand on parle de son époque, on ne parle pas du tout de philosophie, on parle juste de date. Et par contre, il y a un domaine qui est très important, c'est les rôles qu'il a joués. Donc, quel rôle a-t-il joué safkidim, nosafim, yo'etz, c'est-à-dire conseiller, véro, ici ishi et médecin personnel du roi d'Égypte. Donc ça, on le met directement dans le Wikipédia en hébreu. Ce sont des éléments qui sont importants. On enlève toutes les références supplémentaires à la philosophie, qui ne sont pas au centre du questionnement en hébreu du tout, euh, et quand on parle de lieu et de temps, on ne rajoute pas est le mot philosophie à côté. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du français École, tradition, philosophie juive, péripathétisme, donc on retourne à ce qui se passe avec l'anglais, centre d'intérêt, médecine, métaphysique, éthique, théologie, idées remarquables, accord entre la loi et la raison. Je pense qu'il y en a eu d'autres aussi, mais c'est vrai que ça s'incarne à travers le... Guide des égarés. Alors ici, ça va être intéressant de voir qui l'a influencé selon les sources différentes. Donc, on peut commencer par le français cette fois, si on veut. Influencé par le Talmud, ça c'est presque drôle. <rire> voilà, bref. Euh, et donc en français, on a l'impression que à titre égal, il a été influencé par le Talmud, d'Aristote, Al-Farabi, Avicenne et Averroès. Euh, si on regarde en hébreu, on a Rabotav. Donc, qui sont ces enseignants Et là, c'est Aviv, Rabbi Maimon Ahadayan, Rabbi Maimon le euh, juge, Yosef Ibn Migash, euh, Rabbi Ouda, Haquen et Ben Saswan. Donc, on n'a pas du tout les mêmes euh, façons de référencer les influences. Euh, alors, comment on trouve en anglais Où est-ce qu'en anglais, on trouve C est... Alors, en anglais, il n'y a pas. En anglais, on, on influences, ils n'ont pas, pas rempli. Donc, c'est intéressant parce que souvent, les articles sont copiés de l'un sur l'autre. Et c'est quand même très, très intéressant que, à la fois, les influences que Maimonide a, qui ont forgé Maimonide, ici, influences et influenced, ce sont les influences que Maimonide a eues sur d'autres, ce n'est pas du tout repris. Par contre, au niveau des idées notables, je pense que c'est intéressant, donc on va repartir de l'anglais. Donc, l'idée des 13 principes de foi, mais pourquoi de même Ça, ils le disent juste parce que ça a été repris ensuite, mis en, en poésie liturgique, introduit introduite dans la synagogue, mais bon, il y avait d'autres principes avant. Il n'y a pas de raison d'attribuer autant de d'autorité à Maïmonide sur ce sujet. Et puis la foi, je ne pense pas que c'était forcément tout à fait le sens de son, de son engagement. Et alors, voilà, le serment de Maïmonide, ça c'est un serment en tant que médecin. Enfin, idée importante, franchement, je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Et qu'est-ce qu'on a ici oui, part de, partie de la série « Philosophie des religions », bien sûr, parce qu'en anglais, on essaye de faire rentrer la pensée juive dans les cases, et dans les cases de la pensée anglaise ou européenne, euh, américaine aussi, on peut peut-être dire occidentale, où la pensée se traduit en philosophie. La bonne pensée, la pensée cachère, c'est la pensée philosophique. En France, on parle de philosophie, ça fait bien. Euh, mais la pensée, pas tellement euh, comme, comme l'idée, l'antique idée qui consistait à euh, faire de la méditation en termes de réflexion. Méditer parce qu'on réfléchit à un sujet, ce n'est pas quelque chose, c'est plus une expression qu'on utilise tellement aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire Oui, les idées principales. Donc, en hébreu, les idées principales n'apparaissent pas dans ce petit cartouche. Parce qu'elles ne sont pas résumables de cette façon. Et alors, qu'est-ce qui se passe en français, évidemment Alors, qui l'a influencé On l'a déjà vu. Et il, qui a-t-il influencé Amra Aboulafia, très bien. On n'a pas vu ça en anglais Qui sont ses élèves Talmidav, voilà. Abraham Ben Arambam, Rabbi Yonatan HaKohen Milunel, donc de Lunel, Rabbi Yosef Ben Yehuda, Yven. Akinan et beaucoup d'autres, bien sûr. Mais oui. Et donc, ici, euh, on va ramener des références plus chrétiennes et plus françaises, parce qu'on est dans le Wikipédia en français. Donc, Abraham Aboulafia, Thomas d'Aquin, Maître Eckhart, Pic de la Mirandole, Bodin, Spinoza, Mendelssohn, de Lumière, juive Hermann Cohen, Léo Strauss, et bien d'autres. Donc, on voit que ce n'est pas du tout le, le même angle d'approche, et il faut faire vraiment… Attention à la façon dont on procède quand on cherche des choses à travers Wikipédia. Moi, je cherche très souvent sur Internet des choses que je connais déjà. Et quand je cherche ou que je trouve des choses que je ne connais pas, je m'efforce de les comparer. Voilà, je voulais vous faire ce petit tour dans l'approche de Maïmonide. Bien sûr, ce serait intéressant aussi de creuser l'ensemble de sa biographie, l'ensemble de la biographie biographie de cette personnalité vraiment intéressante, euh, fondatrice, admirée, adorée, contestée, euh, haïe par certains aussi à son époque euh, et, euh, et beaucoup beaucoup commentée et récupérée. Bref, citer Maïmonide, ça fait bien, mais est-ce que vous allez citer le Maïmonide français, le Maïmonide hébreu ou le maïmonide anglais Bonne question. Voilà, je vous laisse sur ces réflexions, vous de votre côté, comment faites-vous pour comparer les sources et vous assurer de ne pas tomber dans les biais éditoriaux des personnes qui les écrivent. À bientôt.